Donc moi je suis euh, Dramé Mohamed, je suis euh, président des livreurs de Rennes, le syndicat des livreurs de Rennes. Sur la, sur la ville de Rennes, on est aux alentours de 700 à 750 livreurs en tout. Et dans l'association des livreurs de Rennes, nous sommes aux alentours de nous sommes 380 livreurs qui sont dans l'association. Ce que vous vivez avec les plateformes et le numérique, parce que eux ils exploitent, les Uber et compagnie, ils exploitent les failles euh, de, de, du droit parce que l'ère numérique, elle est nouvelle. Et on la découvre tous. Et vos métiers, ils sont nouveaux. Ils n'existaient pas avant. Et donc, moi, je veux aussi entendre comment vous voulez travailler, ce que vous voulez faire. Et on doit, nous aussi, législateurs, pouvoir euh, euh, se, se préparer à ça. Et donc, euh, avoir aussi des propositions qui tiennent compte de cette évolution du travail, de, de ces nouveaux modes de vie euh, qui sont aujourd'hui euh, réels. Et je voudrais aussi saluer votre engagement. Parce que vous faites le choix de ne pas rester isolé, chacun dans votre coin. Et le fait que vous vous unissiez et que vous faites le choix d'adhérer à un syndicat pour euh, discuter entre vous sur le droit du travail, sur vos droits, et que vous, vous, vous résistiez ensemble, c'est ça qui vous donne du poids. Vous direz même que, en tant que député responsable politique, on, ma voix a peu de poids si derrière vous, vous ne vous manifestez pas, si vous n'exigez pas vos droits. Et donc c'est très important ce que vous faites. C'est déterminant. Et sincèrement, j'appelle ici dans toute la France, à ce que les livreurs s'engagent, prennent leur carte à la CGT et leur disent que la peur, elle va changer de camp et qu'on va se défendre et faire respecter nos droits et les droits humains. Il faut partir sur une base que sur une semaine, on peut être rendu à 80 heures de travail. On fait 80 heures, justement, c'est 80 heures de connexion. Ça veut dire que ce n'est pas 90 heures pendant lesquelles on livre. Autrement, si on avait des de, de commandes payées à des prix justes, on travaillerait même on travaillerait 35 heures, comme tout le monde. Monsieur Hubert, t'es tellement dans la frustration à tant qu'Evaçon, des fois, il te donne même 2,50 euros. J'accepte mmh. quand même. Oui, vous êtes aujourd'hui les esclaves modernes. C'est insupportable. Si Émile Zola existait encore, il pourrait y faire une série. Vous êtes les mineurs du XXIe siècle, moi qui suis député du Nord. Il a exploité honteusement. Et quand j'entends, je veux dire un dernier mot, quand j'entends aujourd'hui dans l'actualité, tous les jours, quand on me parle des migrants, du droit d'asile, et qu'on me dit... Il faut qu'ils rentrent chez eux, il faut les rejeter. Et les mêmes qui disent ça, le soir, dans leur, conf dans leur canapé, confortablement assis, commandent un, un, un Pokéball hein, à des Uber Eats, sans se soucier que celui qui le pilote, qui le conduit, qui va lui apporter son Pokéball, souvent, ça va être un travailleur sans papier, sans droit, et il va être exploité. C'est inadmissible. Et donc on doit leur donner des droits à eux aussi et ils doivent tous être régularisés à partir du moment où ils travaillent et qu'ils sont ici. Voilà, voilà ce que nous devons demander et porter tous ensemble. Les mêmes droits pour tous et pour les, tous les travailleurs. On, a, on avait fait des grèves, mais on a, on a Uber est venu nous rencontrer, mais on sait que des livres ne se déplace jamais. Et no, plus on le revendique, plus on a l'impression que les prix baissent. On demande être bien payé, que le restaurateur y soit bien aussi payé, respecté, et que le livreur aussi s'est bien respecté. C'est-à-dire que nous devons pouvoir dire, demain, pour que des livres éthiques, ou Uber, ou euh, Deliveroo, aient l'autorisation de travailler sur Rennes, je demanderai que ces entreprises s'engagent sur des tarifs minimums, sur un minimum de droits et qui garantissent à vous que vous ne serez pas exploités. Et une mairie devrait pouvoir dire « Je ne laisse pas n'importe quelle entreprise utiliser l'espace public qui est notre bien commun à nous. » Et donc, nous devons être aussi exigeants de ce côté-là. Et nous y réfléchissons. Je sais que les élus de Paris, communistes, réfléchissent à la manière dont la mairie pourrait dire « L'espace public nous appartient et on ne laissera pas faire euh, n'importe quoi sur cet espace public. » Enfin... La deuxième chose, c'est que ces plateformes numériques sont celles qui payent le moins d'impôts. Une PME, un restaurateur, il va payer entre 15 à 30% d'impôts selon la taille de son entreprise. Ces plateformes numériques défiscalisent leurs bénéfices, vont les planquer dans les paradis fiscaux. Les bénéfices qu'ils réalisent en France, alors elle n'a pas de frontières, hein. ça va directement euh, en Irlande, aux Pays-Bas... Euh, ou dans le Delaware aux États-Unis, et ils ne payent pas d'impôts dessus. Et donc ils volent l'État et ils vous volent vous. Et donc nous devons faire respecter la loi chez nous. Il n'y a pas d'entreprise qui ne paye pas d'impôts, sinon c'est de la concurrence déloyale, et elles doivent payer des impôts comme vous. C'est tout. Voilà. Et ça, on doit faire respecter ce droit-là. C'est pour ça que j'aime à dire que celui qui fait de la fraude fiscale, eh ben c'est comme un braqueur de banque. Il va en prison. Direct. Il n'y a pas de négociation à voir, et d'amende à payer. C'est trop facile. Hein. Ils gagnent tellement d'argent qu'ils peuvent en payer des amendes. Et puis je lance un appel effectivement à ce que tous les livreurs s'engagent, se syndiquent, adhèrent à la CGT, pourquoi pas Parti communiste, en tout cas à la CGT, pour défendre leurs droits. Et j'appelle les maires et j'appelle les maires de France à créer une convention avec les plateformes numériques pour faire en sorte que quand les plateformes numériques travaillent dans leur ville, qu'elles respectent le droit du travail français. Merci.